Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur les personnes qui les peuplent ou qui parfois les squattent. Et aujourd'hui on va parler d'un acteur et réalisateur que j'aime beaucoup, qui a eu un comportement très étrange durant une projection d'un de ses films. Euh, bon... C'est pas un acteur sur lequel j'ai vraiment beaucoup de choses à dire en mal. Contrairement à un autre qui est passé il y a pas longtemps et qui nous a raconté de belles choses suite à la projection d'un de ses films. Mais c'est un acteur qui a eu un comportement un peu étrange parce que je pense qu'il n'était pas dans la meilleure posture pour venir présenter son film ou en tout cas pour être très à l'aise par rapport à ça. Euh, il s'agit de Guillaume Canet. Guillaume Canet qui est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que personne. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant à écouter. Je trouve que c'est un mec qui a beaucoup d'autodérision. Et je trouve que c'est surtout un réalisateur qui a... Si ce n'est une vraie patte, en tout cas un vrai univers et une envie de le partager aux spectateurs. Et là, c'était la fois où il est venu présenter « Nous finirons ensemble », donc la suite des petits mouchoirs. Bon, Déjà, pour vous placer un contexte, il est venu introduire le film dans certaines salles et faire un débat à la fin d'une. Parce que le film, mine de rien, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi gros succès sur une avant-première, mais il y a eu quatre salles complètes dans le cinéma où je travaillais à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait les deux plus grosses salles du cinéma qui étaient complètes, plus deux autres un petit peu plus petites qui étaient remplies à bord Ça faisait quasiment 1000 personnes qui étaient dans le cinéma juste pour voir un film. Alors je me doute que, comme la plupart du temps dans ce genre de cas, c'est aussi la présence de la star qui fait que les gens ont envie de venir, mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi gros score, parce que mine de rien, quasiment 1000 personnes pour voir un film le même soir, ça en fait du monde. Ça en fait clairement du monde. Mais donc du coup, il est venu présenter Nous Finirons Ensemble, donc... Dans certaines salles, les trois plus petites, entre guillemets, il est venu introduire le film, donc faire juste une petite présentation au début et parler un petit peu avec les gens. Et donc dans la plus grosse salle, il est venu à la fin de la séance pour faire un petit débat. Et ça s'est bizarrement passé. Parce que du coup, on était deux en cabine, vu qu'il fallait contrôler à la fois toutes les séances où il passait avant pour les lancer chacune les unes à la suite des autres. Et après, donc du coup, on s'est retrouvés tous les deux à gérer la projection dans la grande salle et à rallumer les lumières et basculer en micro en même temps. Et en fait, on a allumé les lumières et Guillaume Canet, je ne l'avais pas vu avant, enfin je n'avais pas fait gaffe, mais en gros, il était en béquille. Donc il n'était pas en super posture. Surtout que la grande salle, en fait, on peut difficilement passer par derrière, en fait. Il faut descendre des marches. Donc déjà, il a un peu galéré à descendre les marches. Et en fait, quand il est arrivé en bas, nous, l'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on met des projecteurs en gros qui vont allumer directement la scène qui peuvent potentiellement aveugler un petit peu les gens qui sont devant, mais c'est pour les mettre en avant et que les gens, ils les voient bien. Et donc, du coup, nous, on fait notre bascule, etc. Et on n'a pas tout de suite un retour du micro. On avait oublié d'allumer le retour. Et donc, du coup, moi, après, je me suis dit oh, « Vas-y, je vais mettre le retour histoire d'entendre de, euh, un petit peu ce qu'il raconte. » Et en fait... On s'est rendu compte après avec mon collègue que Guillaume Canet était en train de faire le ronchon en mode Eh, hey, pourquoi vous m'avez mis la lumière dans la gueule Retirez-moi ça, j'ai mal aux yeux, etc. Et du coup, en fait, ça faisait une bonne minute qu'il était en train de se plaindre d'avoir la lumière dans les yeux et nous, on ne voyait pas ça. Et en fait, on, on, pile au moment où on allume le retour, il y a un de nos collègues qui, du coup, avec son toki, nous fait euh, Les gars, vous pourriez enlever la lumière du visage de Guillaume Canet, il n'est pas bien là. Et on s'est retrouvé, mais pas bien. À se dire oh là là, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise, et donc du coup, on lui a enlevé les projecteurs parce que voilà, il était, je pense, pas dans le meilleur mood pour accepter d'avoir la lumière dans les yeux. Enfin, voilà, c'est des petits caprices, mais celui-là me fait toujours rire parce que vraiment, on s'est senti bête avec mon collègue parce que, parce qu'on nous on pensait pas à mal, on s'est juste dit les gens veulent le voir, il faut qu'on mette les projecteurs. On les met du coup suite à cet événement là on les, quasi, on les a quasiment jamais plus mis, en fait on préfère allumer la lumière ménage qui est une lumière un petit peu plus tamisée mais qui va un petit peu mieux éclairer l'ensemble de la salle, plutôt que de mettre les projecteurs parce que du coup on avait un petit peu la crainte justement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous dise ah oh, enlevez moi la lumière de la gueule, c'est horrible je ne vois personne, Donc, voilà mais ça me fait toujours rire cette anecdote parce que je me rappelle vraiment de ce moment de flottement où on se regardait avec mon collègue, qu'on était en train de se dire qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, ils n'ont pas l'air de faire de débat et Guillaume Canet a l'air de se